En déclarant que les ONG font les jeux des passeurs, Emmanuel Macron marche dans les pas du gouvernement italien. En plus de ne pas assumer ses obligations en matière d'accueil des demandeurs d'asile, de les maltraiter, de caler jusqu'à la frontière italienne, d'enfermer les enfants et de condamner l'humanité des citoyens solidaires, désormais la France va jusqu'à attaquer frontalement les ONG qui pallient les carences des États membres. Quelle honte Prendre ces ONG comme bouc émissaires fait le jeu de l'extrême droite et autres populistes. Entraver le travail des ONG ne fait qu'aggraver le sort de celles et ceux qui franchissent la Méditerranée pour échapper au pire. La vérité, c'est que la France, comme beaucoup d'autres États, Préfère s'attaquer aux citoyens qui font preuve d'humanité plutôt qu'aux criminels qui s'en prennent aux migrants. Cela doit cesser. Laissez les ONG et les citoyens européens intervenir sans entrave. Mieux, assumez vous-même ce qui est une obligation morale